Je suis Zra, apprenant en deuxième année de l'EFA de Mokolo. Nous entretenons de bonnes relations avec nos camarades du CFEMAC dans l'arrondissement de Tokombéré depuis deux ans. Ces liens ont permis à nos deux écoles d'avoir des relations pacifiques grâce au voyage d'études. À travers les causeries éducatives, nous sommes sensibilisés sur la scolarisation et l'importance de notre formation qui nous permettra de travailler à notre propre compte et de mieux s'insérer dans le monde de l'emploi. les séries de jeux, à savoir les tournois de football hommes et femmes, nous ont permis une cohésion sociale, connaître notre prochain et de vivre dans l'harmonie. L'organisation des concours de danse traditionnelle. Mafa, Kapsiki, Mufu, Giziga, Gida, Mada, Tupuri, Munda nous ont permis de valoriser nos cultures, d'apprendre les cultures des autres. Ceci a permis un brassage culturel. L'organisation des tables rondes sur le thème « Entrepreneuriat » nous ont édifié sur les étapes de la mise en place d'une entreprise et l'élaboration des business plans les voyages d'études dans différentes localités de la région nous ont permis de faire leur connaissances. on note un obstacle majeur qui est l'extrémisme qui demeure toujours dans notre région il réduit la circulation des biens et des personnes a fait en sorte que certaines de nos activités n'ont pas pu être effectuées pour pallier à cet obstacle la surveillance par les forces armées gouvernementales permettra d'assurer la sécurité des personnes, ceci pour réaliser toutes nos activités. Ces différentes activités menées ont eu des impacts positifs sur notre manière de vivre en société et de coopérer avec nos proches.